...davantage que ouais. si tu en fais une boule comme ça, il oui. faut pas oublier que nos chefs sont des ruminants. Donc on a le trèfle violet, voire le trèfle blanc euh, qui s'implante naturellement dans nos, dans nos prairies, comme celui-ci que tu as trouvé, ça, bravo. C'est un blanc, hein ça Ça, c'est un blanc. Ouais. Euh... Oui, donc papa et maman. Ils sont arrivés là dans les années 80. Donc ils ont commencé euh, avec euh, la misère, vraiment. Je, je pense que c'est pas, euh, pas un mensonge. Et puis petit à petit, euh, et il s'est battu et rebattu parce que c'est dans son tempérament. Et chemin faisant, il a été détecté entre autres par Michel Fouchereau, je pense que je peux citer, ouais. qui a dit, dis donc ce serait bien de venir jusqu'à chez moi pour me livrer. Et lui, aller dans Paris, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans les années, je crois, 95. Ouais. Qui, ouais. Euh, ensuite, on lui a demandé des fromages pour Ringis. Alors, Ringis, ça paraissait fou. Il avait à ce moment-là, il avait 90 chèvres, il me semble. Avec les mêmes locaux, à peu près, il a poussé jusqu'à 120 chèvres. Et il manquait, il manquait, il manquait de lait tout le temps. Et puis à 50 ans, il a franchi le cap de faire cette chèvrerie-là pour passer à 260 chèvres. Et puis en parallèle, commencer le travail, euh, commencer le travail du trèfle et du perche avec les collègues. Ils sont roulés comment, là À la douche. À la douche, un à un. Un, à un. Alors, euh, le trèfle au départ, ça vient d'un moule qui a été retrouvé sur la, le perche Sartois. C'était un moule en terre. Ouais. Et euh, donc, historiquement, euh, il y avait déjà des moules de fromage en forme de trèfle à quatre lobes. Ah ouais ah. Et donc, l'équipe est partie sur, euh, sur cette idée-là. Donc, là, ils sont regroupés. Est-ce que, comme là, on est quand même dans une partie nord du, du perche Oui. Il a quand même réussi à voir combien ça commençait avec combien de, de producteurs. Une dizaine. Maintenant une dizaine. On est une dizaine de producteurs ouais, qui s'étend. Apporté L'Orne, Eure-et-Loir et. Puis puis en, ouais, et euh, et Sarthe, principalement. Et puis dans le 41. Ouais. l'IGP peut apporter vraiment beaucoup de. Oui. Beaucoup de belles choses. Quoi. Et c'est une région, le Perche, je c'est pas la région la plus connue. Non. Et c'est vrai d'avoir une NIGP dans cette région-là peut vraiment valoriser le terroir et tout le travail que les agriculteurs font. Oui, c'est vrai. Là, on le voit là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le, le, le terroir nous permet la production végétale ouais. qui nourrit nos animaux. Nos animaux nous produisent du lait qui est la base, la matière première, pour obtenir le trait. Ensuite vient euh, le cahier des charges avec ses principaux points de la zone, qui est très importante, des fourrages qui viennent de la zone. Et ensuite, euh, le lait cru. Il faut ouais. se battre pour ce lait cru-là. Et euh, le repiquage. Voilà. C'est-à-dire que euh, on en plus d'avoir des productions végétales avec la richesse du sol et les micro-organismes du sol qui permettent le, dé le développement de l'herbe de chez nous, on a les micro-organismes du ruminant qui permettent de ruminer cette herbe-là. Voilà. Et derrière, on a nos micro-organismes qui permettent le développement de la bonne flore pour le repiquage et l'obtention du bon lactosérum pour le tréfus. ça y est là. Il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Finalement, c'est toujours le micro-organisme du terroir qui suit jusqu'à l'assiette du consommateur, parce qu'il est toujours là, le micro-organisme. Quand c'est un repiquage, quand c'est des produits qui sont comme ça, naturels, on le sent tout de suite en bouche. Oui. Et on, on le voit bien. Même si ton produit ne va pas être d'un jour à l'autre pareil, on comprend très bien, mais on sait très bien qu'il y a une certaine qualité un terroir. Je pense qu'on le verra après pour la dégustation. Oui, c'est magnifique. Celui-là, on va le prendre. Ok. Celui-là, on va le déguster. Ch Champignons Girol. et la même. Oui. Girol. Ah oui, dis-donc. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bien. C'est celui que Regarde, j'ai changé. Ah, ok. On oh. va contrôler, il va voir ce qu'elle dort. Ça, ça change ou pas. De... Tiens, ça va. Bon, bon, bon. C'est ressemblant à un arbre. Et puis je vais en mettre une là. Mmh. Voilà. Oui, bon. Mais donc, tu prends quelle couleur Ouais, mmh. plus qu'à manger, non Il n'y a plus qu'à. Qu on commence par lequel On se fait le trèfle Le plus jeune. Le plus jeune, comme oui. ça Pour monter un peu en puissance. Allez, on va goûter ça. Donc il est quand pour toi, là On sait, on voit qu'il est quand même très frais. Mmh. C'est un des plus jeunes qu'on peut commercialiser. Ouais. Il a tout juste 12 jours, d'affinée. Tout juste, 12 jours. Ouais. Tout juste. D'accord. C'est vrai, là, quand on le casse, on a quand même ce parfum très... Euh, tu sais, de l'actosérum très... Mmh. Euh... Presque sucré. J'ai déjà mangé, j'ai faim. Donc la jeune, comme ça, il est très légèrement granuleux. Un petit peu, oui. Donc celui-ci, en fait, pour moi, bah, je trouve top. Là, c'est vraiment très très. Quand tu aimes le fromage de chèque, t'as vraiment ce côté-là. Très très doux. Très riche. Et en fait, c'est très lactique. Mais on a quand même un co... ce petit côté, quand même, foin qui revient. Foin, foin salade. Ouais. Herbe fraîche. Si je te dis herbe fraîche. On peut avoir quelque chose un petit peu... Ouais. Tu vois, c'est frais, mais on l'a encore très longtemps. Ah oui, il reste. Et on a envie d'en reprendre Ouais. Il a le goût de... Reviens-y, tiens. Ouais. T'as le côté, un peu comme on dit par chez nous, côté de reviens-y. On l'a là, il danse, très légèrement. Côté lactique, et on a quand même un côté crème qui revient, je trouve. Moi, ce que j'ai envie de te je proposer, c'est d'essayer de, de mettre un petit peu de... Comme tu sais, es, c'est un fromage qui est doux, délicat. Lui donner un tout petit peu de punch avec un petit peu de vosty D'accord qui est une baie sauvage euh... de Madagascar. C'est très délicat. Là, tu peux le sentir, c'est un côté un petit peu terreux champignon. Oui, on dirait du terreau, vraiment. Et en fait, souvent quand tu mets du poivre, ça t'as l'impression que c'est pas la texture vraiment qui change, c'est l'approche que tu as au niveau de, oui. de la mâche. Et c'est un côté un petit peu terre, sauf que quand tu le mets en bouche, c'est un côté très floral. Et oui, on sent les fleurs séchées. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. Je connaissais pas. Cette... De ces petites baies comme ça. Hein. Et il reste aussi à la fin. Ouais. L'association est presque meilleure en fin en de bouche. Non, trop Les deux ensemble. Ouais. Moi j'adore, l'arrière-goût le, le, est vraiment très très long. Ouais. Et là j'ai un fond. C'est un Timut. C'est une baie qui vient du Népal celui-ci. D'ailleurs, c'est beaucoup plus agrume. D'accord. Et ça, avec un petit chenin blanc. Je pense qu'on n'a plus qu'à pleurer. Alors le timide, c'est un petit peu plus anesthésiant quand même au niveau du, euh, du goût. Il prend plus son temps. Oui. Là le côté ouais, on... crémeux du fromage. Côté légèrement piquant du euh, de la baie. Et son côté fruité faire côté, ressortir le côté sucré du, euh, du lait. Oui. Je trouve qu'on a un côté très sucré là. Et à chaque bouche, j'ai l'impression de ne pas manger le même fruit. Mais sans des le fromage, hein. Non. Ouais. Bon là, il a un petit peu plus croquant. Je pense que là, avec euh, un petit vouvray, c'est très agréable. Tu vas aller travailler après, alors. Non. non. <rire> Mmh. T'as déjà goûté du, du, du saké euh, Je le découvre, oui. C'est des, des amis qui font ce saké-là, de français. Okay. Ils vont le faire au Japon. Alors, c'est un côté très lactique. Et donc ça, le saké, là on va essayer de se le marier avec le, le trèfle. Soit que tu joues avec le, le rétro-olfactif, donc l'arrière-goût du, du produit, ou tu peux les aussi le marier ensemble. Mmh. Celui-ci, on va essayer, on va le mâcher. Mmh. Et avant de l'avaler, on va prendre du saké, pour ressortir pareil le côté euh, sucré du fromage et du saké. Là, tu un petit côté sucré cerise qui ressort. Super. C'est beau, hein Oui. Là, ce saké -là va être très, très légèrement lactique, en fait, vraiment. C'est plus proche d'une fabrication d'une bière que d'un vin. Ah oui. Et donc, en fait, c'est une transformation du riz, de l'amidon en sucre et en sucre en alcool. Et donc en dedans, as des fermentations lactiques aussi dans le sake, qui ressortent. Sauf que les deux, quand on les met ensemble, tu l'as goûté d'abord, il n'était pas spécialement sucré ce sake-là. Non. Le fromage n'est pas spécialement sucré. Mais quand tu le mets en deux, je trouve que as vraiment un côté vraiment acidulé, aigre doux, et qui part vraiment sur la fraise et sur la, la cerise. Et c'est long, mais très délicat. C'est très délicat, c'est très doux. Ouais. Moi j'adore, là c'est un truc... Euh, dans c'est bon, un goût de sake, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on essaie Alors, on va voir. Pour moi, un, le saké et le trèfle plus affiné, ouais. ça n'a pas matché. Et bien, ça matchera avec. Euh... Et ben, plus avec le goût On part sur le sur lequel Sur celui-ci. Okay. c'est au parfum de la, de la croûte. Pour moi, ça fait très feuille. Une oui. feuille de châtaignier que tu, que tu viens de casser. Mm -hmm. Ça fait un petit peu ce côté-là très très euh, très automne. Je vrai que j'ai jamais cassé de, de feuilles de châtaignier. Ouais, moi c'est une passion. <rire> vois, je je euh, peux je dire je oui pour dire oui, oui, mais en fait. <rire> c est c est ça. ça. Fallait pas. <rire> moi c'est comme ça que je le préfère. Là on voit bien, belle onctuosité, l'intérieur oui. très lactique. Et sous la croûte ce côté était un petit peu. Bah, pas fumé, mais tu vois, beaucoup plus riche, beaucoup plus euh, automne. Et là c'est long. Hein. Là on l'a bien là sans que ça soit piquant. On voit de la gorge, c'est parfait. Est-ce qu'on prend un petit coup de vouvray avec celui-là, avec joue. Et là, c'est beaucoup plus long. Hein. Par contre, on a beaucoup moins maintenant appuyé du tout le côté sucré qu'on avait. Non. Il le chasse un petit peu. Ouais. Mais là, il nous aurait fallu un petit un, un vouvray un peu plus sec. Ah super. Ça. Tu sens bien qu'à la base il y a un peu plus de protéolyse, un hein peu plus crémeux. Il y a une belle, a une belle pâte. Hein. Mmh. Bien serré mais souple. Ouais, bah c'est très souple. Tu as juste appuyé dessus, tu sens bien que le... <rire> ça se déforme tout de suite. Tu sens que dès que tu vas le mâcher, ça va exploser. Ça revient pas, c'est pas élastique. Très bon. Merci. Une croûte plus épaisse, bien sûr. Mm. Au début, je trouve ça très fin. Un petit peu l'ovuré. C'est ce petit côté-là que tu peux avoir dans certaines bières. Oui. Il Y a bien le côté caprin là, qu'on a. Caprin. Caprin sans piquant. Ouais. Toi, c'était riche, j'avais peur que ça allait piquer. Ouais, mais non, il n'y a pas le piquant, il euh, n'y a pas le, le bouc qui pique. Non. Par contre, on va prendre un peu de bouvre. On a plus ah, je on a toujours un peu. Hein. Euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que. Il y a quand même un, une garantie de commercialisation et des formations et des soutiens techniques possibles. Euh, dans le cadre du Trèfle du Perche, qui est une association de producteurs. Donc aujourd'hui, on est tous indépendants, on aime tous, je crois, être indépendants, on a tous nos flores, on a tous notre, euh, notre repiquage, notre levain, notre richesse de terroir notre richesse de troupeaux, notre richesse de micro-organismes. dire qu'on a tous notre, notre trésor à nous, ouais. mais on a la même manière de l'apporter aux consommateurs. Mais vraiment, l'importance qu'il faut souligner, c'est la noblesse de ce produit euh, quel que soit le producteur. C'est ça qui, pour moi, je pense, euh, a voulu être mis euh, en évidence par l'équipe par de début et qui doit être maintenu. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul et que plus on sera nombreux, mieux ce sera pour défendre euh, le lait cru aussi défendre le repiquage, nos valeurs en fait.